Je m'appelle Frix et comme une femme handicapée sur cinq, j'ai déjà été victime de violences conjugales. Aujourd'hui en France, l'allocation adulte handicapée est calculée selon les revenus du conjoint. Cela signifie que, si je suis à nouveau victime de violences conjugales, je ne pourrais pas partir. Au-delà d'être une lutte pour les droits des personnes handicapées, la déconjugalisation de l'AAH est une lutte profondément féministe. L'Assemblée nationale prendra sa décision finale concernant l'AAH le 17 juin 2021. D'ici là, vous pouvez nous aider à faire pression sur les pouvoirs publics en signant la nouvelle pétition pour la déconjugalisation de l'AAH sur le site de l'Assemblée nationale. Je remercie toutes les personnes et associations ayant participé à la rédaction de cette pétition, ainsi que Act Up, qui m'a donné l'opportunité de faire cette vidéo, afin de faire entendre ma voix, ainsi que celle de nombreux de mes Adelphes polyhandicapés. La dignité et l'autonomie des personnes handicapées ne devraient pas être un sujet de débat.